Donc, euh, le drive là euh, et la nouvelle fonctionnalité qui vient d'être livrée euh, lundi, euh, c'est pour euh, donc répondre euh, à vos demandes euh, de rouvrir les bibliothèques dans un mode de fonctionnement un peu particulier pour respecter euh, la situation donc, sanitaire euh, que l'on connaît aujourd'hui. Donc En d'autres, enfin euh, plus précisément, et par rapport aux échanges qu'il y a pu avoir euh, euh, avec certains d'entre vous et euh, l'équipe, c'était donc de permettre aux lecteurs de réserver les documents sur le portail assez classique, mais surtout de pouvoir ensuite, euh, qu'ils puissent prendre ensuite un rendez-vous pour venir chercher euh, des documents sur des plages horaires euh, définies et puis aussi de, permettre, euh, de vous permettre à vous, du côté professionnel, d'avoir une vision sur les rendez-vous euh, qui, euh, qui auraient lieu dans une journée et avoir également, euh, la, pouvoir voir la liste des documents euh, à récupérer pour chaque lecteur. Et une autre fonctionnalité avait été demandée aussi, c'était de pouvoir saisir des rendez-vous pour des lecteurs qui ne seraient pas à l'aise avec l'informatique. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter dans un premier temps le fonctionnement du côté lecteur, du côté utilisateur, puis ensuite voir comment ça fonctionne du côté professionnel, passer ensuite au paramétrage et enfin garder un petit temps à la fin euh, peut-être pour des questions plus spécifiques euh, à tous les utilisateurs de Nanook, Puisque Boken… Oui, dis-moi, Gonaise. Bon on, on te demande de parler un tout petit peu plus fort, si c'est possible. Ah, et peut-être de rapprocher le micro. Est-ce que c'est ah. mieux comme ça Oui, c'est mieux Ça a l'air d'aller, oui. Ça a l'air d'aller mieux. D'accord. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de l'organisation, de la présentation Donc, plutôt du côté lecteur dans un premier temps, professionnel, les paramétrages donc du drive et après un petit temps d'échange plus, plus spécifique avec les utilisateurs de Nanook et voir les paramétrages entre les deux. Alors, on va partir comme ça. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon c'est bon Merci. Donc, du côté utilisateur, je vais utiliser le compte d'une lectrice. Donc là, je suis sur euh, un site de démo qui a été paramétré euh, avec un, un fonctionnement euh, Drive. Donc, voilà pour la connexion de ma lectrice. Donc ma lectrice vient de se connecter parce qu'elle a reçu un mail lui confirmant euh, qu'un de ses documents réservés était mis de côté. D'ailleurs, j'ai le message de confirmation euh, au niveau de la connexion. Vous avez un document en attente de retrait. Donc, planifiez le retrait de mes documents. Et euh, j'arrive directement en fait, sur le document euh, en question. Alors, je vais peut-être revenir tout d'abord sur une vision plus large des réservations. Voilà, donc sur le compte de la lectrice, il y a plusieurs réservations. Euh, une qui n'est pas encore arrivée, qui n'est pas encore disponible, et celle-ci pour euh, et la deuxième, donc maison autour du monde, pour laquelle j'ai reçu, elle a reçu en tout cas un email, et donc euh, pour laquelle elle va pouvoir euh, planifier un rendez-vous. On ne peut planifier du côté lecteur un rendez-vous que lorsqu'on a au moins un document disponible. Donc, il y a une, un bouton maintenant qui apparaît, planifier le retrait de mes documents. On clique dessus et on arrive donc sur le choix d'un site de retrait. Alors là, en l'occurrence, c'est un document qui appartient à Tirith et il me propose d'aller le, le retirer sur le site même. Donc, je choisis le site. Et à partir de là, j'ai plusieurs possibilités de date de retrait en fonction de ce qui a été paramétré auparavant. Donc, on me propose en gros de venir soit le samedi, soit le mercredi. Et les dates qui me sont proposées, c'est jusqu'à la date de fin de validité de ma réservation. Donc, par exemple, si je veux venir mercredi prochain, je clique dessus. Euh, donc, sur la droite, en cliquant sur la petite flèche, je peux avoir la liste de toutes les heures euh, possibles dans cette journée-là. Donc là, j'ai une large plage horaire. Je vais choisir euh, 14h30 et je clique sur « Valider » pour finaliser le rendez-vous. Je vois à ce moment-là euh, un récapitulatif. Euh, le retrait donc, est planifié le mercredi, mercredi 3 juin à 14h30. Et euh, la lectrice a pu recevoir un mail de confirmation. Donc, je vous le montre juste à côté. Dans la boîte mail, il y a bien un mail de confirmation qui est arrivé, qui m'indique, euh, qui me redonne les informations minimales. Et en plus, j'ai en pièce jointe euh, un petit fichier euh, ICAL qui me permet d'enregistrer euh, ce, cette. Euh, cette information dans mon agenda. Vous pouvez aussi retrouver euh, ou ajouter ce rendez-vous euh, dans votre agenda directement au niveau du site puisqu'il y a une icône qui le permet. Alors, du côté, euh, du côté pro, qu'est-ce que ça peut vous donner Alors, attends, il y a peut-être des questions. Dis-moi, oui, dis-moi. Euh, Est-ce qu'on peut mettre euh... Est-ce qu'on peut ne pas mettre d'heure euh, Non, on est obligé d'indiquer une heure. Euh, vu que les plages horaires sont très larges, est-ce que l'affichage, c'est possible de mettre de 10h à 10h30 Alors, la plage horaire, elle est d'une demi-heure, en fait, paramétrée par défaut, mais on peut accueillir plusieurs personnes en même temps. Après, au niveau de l'affichage. Euh, non, je ne crois pas qu'on puisse changer. Il faudrait voir si Laurent, tu peux nous dire euh, si c'est possible ou pas. Et moi, Alors... je répondais en plus un... Ah, excuse-moi. Je peux, je peux me redire la question. Plaît. Au niveau euh... de l'affichage euh, des horaires ici. Oui. Est-ce que ce serait possible de mettre 10h-10h30, si j'ai bien compris Ah, euh... ah pour, pour plus indiquer la plage. Oui, c'est euh... ça. S'il y a un consensus là-dessus, on peut, on, peut, on peut changer. Il faut prendre des, un petit développement, mais euh... Donc, voilà. si ça paraît mieux pour tout le monde. Euh, voilà, euh, pourquoi pas. Ok. Eh ben, je, euh, je je, euh, d'accord. <rire> Il y a, comment on fait avec un panier Alors, euh, je pense que c'est un panier de notices. Je suppose Alors là, c'est là on gère ouais. réservation par réservation. Ouais. Donc, euh, de... alors, non, Hop, je reviens un peu sur le, ouais. le mécanisme. Alors, euh, actuellement, panier, pas panier, peu importe. En fait, ce qu'on va prendre, c'est prendre un rendez-vous sur un site. Quand on prend rendez-vous sur un site, alors là, c'est pas très visuel encore, on a une un développement prévu pour rendre ça plus visuel de manière d'ergonomie d'affichage euh, on, on est censé enfin, le, toutes les réservations sur ce site-là qui seront disponibles euh, concernent ce rendez-vous c'est-à-dire que quand les bibliothécaires vont préparer le, les documents à fournir au, à l'abonné euh, ils vont prendre toutes les réservations qui ont été mises de côté. Là, je vais on... pouvoir le, le montrer éventuellement, euh, si vous voulez. Là, il y a une réservation qui est donc, euh, euh, pour le rendez-vous, mais elle en a une deuxième euh, en attente. Et si le, devien, le, le document revient avant son rendez-vous, au moment du rendez-vous, on verra bien les deux documents à mettre voilà. à disposition. Alors, euh, de manière générale, tout le monde préférerait euh, des créneaux d'un de quart d'heure plutôt qu'une demi-heure. Alors, ça, c'est la C'était la grande discussion. C'est-à-dire qu'au départ, on avait mis un quart d'heure. y euh, Un certain nombre de bibliothécaires qui ont participé à, à l'affinage de, euh, de, de ce développement et l'intérêt ressorti que euh, c'était plus facile de gérer par 30 minutes parce que de toute façon, il y a toujours des retards à terre, des gens qui arrivent et qu'entre un quart d'heure et 30 minutes, il bon, n'y a, a pas de… Enfin, ça leur semblait plus facile. Ceci dit, peut-être qu'on peut rediscuter de ça une fois qu'on aura vu la partie administration, parce qu'on n'a pas vu encore la partie quota. Donc, quand on reverra la partie quota, je pense que ce sera peut-être plus clair, et on pourra rediscuter de ce créneau de un quart d'heure, une demi-heure, quitte à ce qu'à l'avenir… Euh, on le mette paramétrable, ce Pourquoi pas Donc, euh, on, on peut laisser cette discussion juste euh, un, un petit peu en suspens et euh, on pourrait y revenir quand, quand on verra la partie administration. Peut-être que ça sera plus, plus clair pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y, y a eu ce débat sur un quart d'heure ou une demi-heure. Alors, du côté professionnel, quand un rendez-vous a été pris, euh, donc, vous vous connectez euh, à Bouquet. du côté administration, accès pro, vous avez la possibilité de les voir euh, dans la rubrique qui s'appelle « Dry rendez-vous » et en sélectionnant euh, le site concerné. Donc Là, c'était Minas astérite. Là, je vois euh, les, euh, les rendez-vous du jour avec euh, tous les abonnés prévus. Et en l'occurrence, pour la lectrice que, que j'avais sélectionnée, on peut regarder euh, son rendez-vous. C'était le 3 juin et je la, je la vois bien. Euh, enregistré et avec le petit œil sur le côté, ça me permet d'avoir accès euh, aux réservations à mettre à disposition. Donc pour l'instant, j'en ai une c'est Maisons autour du monde. Et à l'heure actuelle, je vois que le document sur Ernest et Célestine n'est pas encore disponible. Là, juste une précision, euh, il y a des inquiétudes de savoir est-ce qu'on prend un rendez-vous euh, par euh, document disponible Non, ce n'est pas le cas. Euh, non, effectivement, prend... quand, là, dans l'exemple, il n'y a qu'un seul document disponible, mais sinon, si plusieurs documents sont, sont à la disposition de le lecteur, un seul rendez-vous suffit. Voilà. Il n'y a, il y a oui, pas oui. de restriction hein, entre le nombre de documents et le rendez-vous. Je vais vous faire le retour du côté SIGD pour euh, la deuxième réservation de cette lectrice, et puis comme ça, vous verrez. Euh, le deuxième, euh, deuxième document apparaître. Je vais faire la manipulation. Donc voilà, le document est rendu, le mail est envoyé. Alors, est-ce qu'il ne l'a pas mis à jour. Tu es retourné du côté de la lectrice. Oui, il y a un cache. Hein. Euh... Oui, c'est pour ça. Euh... <rire> Je suis en train de remettre à jour, à vérifier. <rire> Alors, il m'a dit qu'il n'était pas disponible. Pourtant, j'ai tout envoyé. Je vérifie du côté des si forcément ça marchait très bien hier <rire> c'est un classique alors moi j'ai bien les deux les deux réservations de côté de disponible il y a euh... le temps que ça soit à jour voilà, voilà c'est bon. Voilà, C'était bon. le temps que ça se mette à jour. Donc, j'ai bien les deux documents qui sont disponibles. Mmh. Et sans rien faire du côté drive, mmh. euh, du côté professionnel, voilà, j'ai deux... le deuxième document qui est devenu disponible pour le rendez-vous. Elle n'a pris le rendez-vous qu'une fois, mais tous les documents qui sont devenus disponibles entre temps euh, s'affichent. Sur... Mmh. Voilà, c'est-à-dire que dans Bokeh, en fait, finalement, au final, ce n'est qu'une. Gestion de prise de rendez-vous. Il n'y a pas de Alors, restriction par rapport oui, aux documents. Voilà. Qu euh, Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Les ça il y a une question sur le, la, les, les, les, la réservation qui va être faite maintenant. Euh, Est-ce qu'il y a un délai pour la prise de rendez-vous Est-ce que je peux prendre rendez-vous aujourd'hui si mon document est dispo aujourd'hui Alors, non, ce pas possible en fait aujourd'hui. Euh, il y a 24 heures de décalage pour la prise de rendez-vous. Euh, Laurent, je te laisse. Euh... Oui, oui, alors, donc, ça, c'était euh, <rire> euh, au, au, au niveau processus, c'est-à-dire que. Euh, on a besoin de. D'accord. Euh, si, si une personne fait une réservation, elle nous pourra prendre rendez-vous pour, pour le euh, lendemain, pour, euh, euh, en euh, termes d'organisation euh, au sein des bibliothèques. A... Et j'ai madame. Pour M. M. que ça puisse euh, le faire. Entendu. Les... Donc là, on peut faire une réservation il euh, n'y a pas de problème. Euh... Aujourd'hui, il y a Karine qui demande aussi si on a plusieurs réservations disponibles. La prise de rendez-vous elle se fait bien depuis un seul document, il n'y a rien à cocher. Et voilà, non, ah oui. Ah oui. voilà. Donc là, après, je peux aller faire des réservations euh, sur les documents qui m'intéressent, euh, disponibles ou indisponibles, je peux réserver. Ça va dépendre euh, du site euh, sur lequel après, je vais aller euh, récupérer euh, les documents. Voilà en l'occurrence, euh, voilà. ouais. mon Tirith. Donc, j'ai ma réservation qui est faite. Et dès qu'elle sera disponible, euh, ben, pour mon rendez-vous de Minas Tirith, ça revient avant le 3 juin. Euh, le troisième euh, document fera partie des documents à mettre de côté du côté professionnel. Voilà. Il a Coralie à la Ciota qui, euh, qui indique qu'elle a fait une réza hier à 20h et qu'elle a pu prendre rendez-vous ce matin à 9h. Oui, c'est ça. Bah, le lendemain. Là, ce n'est pas 24h oui. fixe, c'est le lendemain en fait. Ah, d'accord. OK. Le lendemain, oui. ouais. En tout cas, il n'est pas possible de programmer euh, deux rendez-vous euh, sur la même bibliothèque à la fois. C'est un rendez-vous par bibliothèque. Là, par exemple, si je veux réserver le document de Hobbitbourg, je peux. Donc après, quand je viens dans les réservations, je peux les voir et je pourrais prendre rendez-vous à Obidbourg pour aller chercher. Je peux avoir un rendez-vous à Minas et un rendez-vous à Obidbourg. Par contre, je peux pas en avoir deux en même temps à Minas ou deux en même temps à Obidbourg. Il y a des questions sur les délais en fait, de rendez-vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. entre La réservation, de toute façon, elle est toujours active jusqu'à un délai de réservation classique, on va dire. Et après, le, le lecteur prend rendez-vous quand il veut. Euh, sauf que euh, si a, elle a été mise à disposition le jour même, euh, il, les, les créneaux proposés seront que le lendemain, à partir du lendemain. Je ne sais pas si c'est plus clair. Voilà. Une famille peut-elle réserver un créneau pour plusieurs cartes Alors, à l'heure actuelle, c'est par carte et c'est une saisie par carte pour le moment, par exemple Léane c'est une, euh, une jeune fille de 7 ans euh, donc je fais les réservations sur son compte euh, sa maman, euh, si la carte était liée peut, pourrait voir ses réservations mais elle ne pourrait pas prendre rendez-vous pour Léane pour le moment alors ensuite euh, le, le... tu vas montrer après le paramétrage des, oui. de, des, des mails qui sont envoyés à l'usager oui on pourra regarder alors là pour le moment ce qui est envoyé à l'usager je peux vous le montrer c'est bonjour avec le nom de, de l'abonné nous vous confirmons votre rendez-vous à et donc le nom de la bibliothèque le, la date et l'heure alors on peut, on peut effectivement aller le paramétrer et le modifier euh, ce que je voulais vous montrer euh, juste avant, euh, c'était euh, que dans la prise des rendez-vous, là quand on, on a la liste des rendez-vous de la journée des professionnels, euh, on peut euh, donc voir par abonné euh, les documents à mettre de côté, mais vous pouvez, vous avez des fonctions pour exporter soit euh, la liste des noms euh, des, des abonnés en fait des rendez-vous ou exporter les documents. Où il y a à la fois le nom de l'abonné et les documents en fait concernés. Alors, ça donne ça au niveau de l'export. Donc, on retrouve bien le jour, l'heure toutes les informations de l'abonné, on a la, la cote du document pour le retrouver en rayon, le code barre et le titre. Donc ça, vous pouvez l'imprimer, le trier. C'est un, un tableau, euh, enfin j'allais dire Excel, mais enfin, c'est un tableur, donc c'est possible de, le, de faire ce qu'on en veut. Alors, pour répondre à la question euh, du paramétrage des messages, ça va se situer dans les variables. Vous pouvez taper euh, Drive et vous trouverez euh, donc déjà euh, la variable pour activer le mode Drive qui s'appelle Enable Drive Checkout, il faut aller le cocher. Euh, vous avez des pages euh, du Wiki Wikibokel qui existent hein, euh, sur toutes ces manipulations, si vous voulez retrouver euh, le fonctionnement. Et en ce qui concerne donc, euh, le, ce qui est indiqué dans les mails, eh bien, ce sont ces variables ici. Drive Template New RDV Content. Donc, vous cliquez sur le, petit, sur le petit crayon pour y avoir accès. Et là, vous pouvez euh, compléter euh, et vous modifier voilà, le, comme vous voulez. Alors, pour l'instant, au niveau des informations qu'on peut afficher, c'est le nom de l'abonné, euh, le nom de la bibliothèque et le rendez-vous on n'affiche pas le nom des documents. Voilà pour information, on a un développement prévu là, euh, qui devrait euh, attaquer pour euh, faire un rappel la veille, l'avant-veille aux, aux abonnés euh, qu'il a un rendez-vous avec, en, en, avec la liste des documents euh, qui sont disponibles actuellement. Mais ça, Et du coup euh, euh, Peut-être pour répondre aussi aux personnes, c'est dans, dans le mail, c'est l'occasion de rappeler que si c'est un créneau de 30 minutes, que ce serait bien de ne pas arriver 5 minutes avant la fin du créneau. Voilà, de faire un peu de communication autour de, du rendez-vous, du coup. Après, effectivement, c'est possible de, de modifier comme on souhaite comme le texte. Donc, ça, c'est pour le texte du mail. Et, euh, et en ce qui concerne l'objet, c'était la, la variable qui suivait. C'est marqué confirmation de rendez-vous. Si vous voulez modifier, c'est faisable aussi. Donc, euh, là, on a activé le drive. On a paramétré euh, le, les messages d'alerte. Euh, pour saisir, euh, pour... Euh, oui. il euh, y a des remarques sur euh, les données d'export euh, des documents euh, donc, euh, oui, euh, au niveau des ouais, exports ouais. On, euh, ce serait bien de pouvoir euh, qu'ils soient paramétrables et notamment qu'il y ait la section et la cote euh, voilà. la cote y a ah, la, la cote euh, y est ouais. ah, et... c'est la localisation peut-être la localisation hum. euh, oui, ça on, on peut rajouter ouais. alors en fait la localisation là on est à Minas Tirith on est forcément par euh par bibliothèque. Donc je ne sais pas si c'est le plus important. Euh, par contre, peut-être la section, la section ou ouais, l'emplacement. Ça dépend effectivement dans ces cas-là. Parce que sinon, effectivement, on est sur le drive euh, du lieu sur lequel on est. Quand on choisit euh, au Bidbourg, ou voilà, etc. Donc dans le drive, je vois les bibliothèques euh, pour lesquelles le drive a été activé, puisque ça se paramètre par localisation. Et donc, euh, c'est au niveau de l'administration du portail, dans Bibliothèque, euh, sélectionner la, la bibliothèque concernée. Et ensuite, c'est dans l'onglet Configuration euh, qu'il est possible de cocher Activer le Drive. À partir de là, quand on revient euh, dans la liste euh, des bibliothèques, on voit pour celles qui ont été activées en Drive, une nouvelle petite icône tout à la fin. Donc, quand on met le curseur, on voit apparaître planification des ouvertures du Drive. Et il est possible à ce moment-là, justement, de, de taper, de programmer toutes vos ouvertures. Euh, donc, alors, par exemple, on peut mettre les drives du jeudi, si je veux programmer demain sur ce site-là. Je peux, euh, si je le souhaite, euh, paramétrer des répétitions. Si je sais que je vais être ouvert tous les jeudis, euh, plus ou moins de la même manière, je peux, euh, je peux le choisir. Euh, je peux faire cette répétition sur une durée déterminée. Par exemple, ben là, en attendant de voir comment euh, ça va pouvoir se gérer le, le déconfinement, je peux euh, mettre. Euh, on est quoi On est du 27 mai, donc du 27 euh, mai. On va dire euh, à fin juin, voilà, au 25 juin. Et donc, les, toutes les, tous les rendez-vous vont être créés sur cette période-là, tous les jeudis. Après, je peux indiquer si c'est ouvert ou non le matin. Donc, si je coche fermé, il n'y aura aucune euh, plage. Sinon, je peux définir le début et la fin euh, de mes heures d'ouverture. Et donc, c'est là euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Le nombre des personnes pour 30 minutes par défaut, c'est un rendez-vous par 30 minutes. Mais vous pouvez tout à fait choisir d'indiquer, enfin, de, de recevoir 2, 3, 4, 5 personnes. Ça dépend du monde qu'il y aura à la réception. Et le nombre de personnes que vous souhaitez gérer sur cette plage-là. Ça va peut-être répondre aux questions qui ont été posées. Donc là, par exemple, donc je j'ai resté à deux personnes par 30 minutes. Donc, le matin, ça sera ouvert de 10h à midi. Et l'après-midi, par contre, je vais faire redémarrer à 14h pour une fin à 17h, par exemple. Et je valide. Et j'ai mon créneau donc, qui a été créé du mercredi 27 mai au jeudi 25 juin, de la même manière entre la matinée et l'après-midi. Ah oui, le quota de l'après-midi, par contre, je vois que j'avais mis qu'une personne par 30 minutes. Donc, j'y retourne pour mettre deux personnes. Voilà. Et après, on continue au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Donc là, je vais faire le drive du samedi, par exemple. Pareil, avec une répétition sur la même période. Par contre, là, 10h à midi, je vais accueillir 3 personnes par 30 minutes et je vais faire journée continue pour l'après-midi. Pareil, avec 3 personnes par 30 minutes et je valide. Donc, ce sont ces créneaux-là que euh, tous les lecteurs pourront voir euh, euh, s'afficher euh, quand ils, ils iront choisir les rendez-vous. Et bien sûr, il est possible de les supprimer euh, à tout moment. Est-ce qu'il y a des questions ouais. Est-ce que tu peux revenir sur les bibliothèques Il y a interdire la réservation, oui, non Il y a des demandes de précision dessus. Alors, sur... Ça... Oui, c'est pour... ici, c'est pour interdire les oui, réservations. Oui. C'était ça, ouais. voilà. euh, Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent non, non, mais ça c'est juste vraiment pour. Euh, là, si on met euh, interdit réservations, ça bloque toutes les réservations sur cette bibliothèque. Euh, okay. Voilà, bon, c'est euh, principalement utilisé pour les les euh, SIGB, les, les, les enfin qui n'ont pas de web service. Quoi. Enfin, quand on a les, les, les, les web services, notamment avec la par exemple, ou quoi, euh, au mieux gérer tout côté SIGB, côté quoi. Oui, la stratégie de réservation, c'est plutôt du côté SIGB quand, oui, ils, oui. Euh, quand ils, puissent, ils peuvent le gérer. Et ici, c'est voilà. une option supplémentaire Ça, de bouquet. C'est une, une option possible. historique pour des euh, SIGB qui n'avaient pas de web service, hein, qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà. <rire> voilà. Il y a d'autres questions. Est-ce que l'heure de fin, c'est l'heure de fin de créneau du drive ou fin de créneau euh, ah, L'heure le... de fin… Oui. On pourra réserver que, si on met heure de fin midi, euh, on pourra réserver. Enfin, si on a des créneaux d'une demi-heure, le dernier rendez-vous, c'est 11h30. Voilà, c'est quand le, le drive est fermé. c'est la fin du drive, en fait, sur le créneau. Mm -hmm. ouais. voilà. De 10h, ça, ça ouvre, et midi, c'est la dernière heure possible. Oui, le dernier créneau est de 11h30 à midi. Une les... Oui, pardon. Vas-y. Oui. Euh, sur le, une famille qui a réservé trois créneaux pour euh, trois cartes différentes, mmh. est-ce que le bibliothécaire peut supprimer deux créneaux pour euh, laisser la place à d'autres ah ben, Au niveau des rendez-vous, euh, le bibliothécaire il peut faire ce qu'il veut. en fait. Hein. Donc, euh, ce n'est pas, pas un problème. Parce qu'on n'a pas vu, c'est la prise de rendez-vous par le, le professionnel peut-être Oui, ou... c'était la, la suite, oui. D'accord. Donc là, euh, là, quand on voit les rendez-vous, en tout cas, qui ont été saisis euh, par les lecteurs, euh, on peut le supprimer. Après, c'est bien, euh, bien quand même peut-être de, de les avertir. Alors, en ce qui concerne la prise de rendez-vous par euh, un bibliothécaire, euh, ça sera au niveau de, des utilisateurs. On peut aller faire la recherche euh, de l'utilisateur concerné. Euh, donc, par exemple, je vais chercher euh, Louise Bernard. Euh, je peux voir qu'il y a une icône, en fait, la petite icône du drive qui apparaît. Et en cliquant dessus, je peux planifier un retrait des réservations pour cet emprunteur, cette lectrice. Alors là, ben, en l'occurrence, elle n'a rien en cours. Par contre, euh, je crois que j'avais vu... Que euh, Yann, il en avait sur sa carte. Voilà. Donc, ici, par exemple, il y a, il y a quatre réservations à retirer une à Minas Bon, en même temps, euh, on peut faire des du côté professionnel, on peut faire des réservations sur n'importe quel site euh, et à n'importe quelle heure. Il y a tous les droits, en fait, du côté professionnel. On n'a pas les mêmes restrictions que du côté lecteur. Donc, je peux très bien décider de faire un de planifier un retrait euh, sur cette euh, et des longs euh, le 4 juin, par exemple, à 10 heures, même si pour le moment, il n'y a pas encore de, de documents réservés euh, sur ce lieu. Et est-ce qu'un abonné peut le faire aussi ou il n'y a que le bibliothécaire qui peut réserver Avec... un... Ah ben, bah, les créneaux, non, là, on, on a vu juste avant que le lecteur, du moment qu'il a un document qui est disponible, il peut aller faire sa, sa prise de rendez-vous. Donc, s'il si euh, oui, n'y a aucun document disponible, il ne peut pas prendre Il ne peut pas, voilà. C'est que du côté du bibliothécaire euh, qu'il y a la possibilité de prendre un rendez-vous à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. D'accord. Et si, le, euh, sur ton écran précédent, tu avais un zéro en attente de traitement alors, attends, je reviens sur mon utilisateur. Euh, tout, tout, tout, tout, là. Voilà, ici. Donc, qu'est-ce qui posait à zéro à retirer Le zéro en attente de traitement, il voudrait savoir, il voudrait savoir à quoi ça correspond. Bonjour, euh, alors il y a dans ces petites informations sur le nombre de réservations, il y a le nombre de réservations totales, oui. les réservations qui sont mises de côté en attente de retrait, et puis l'autre, les en attente de traitement, ben, c'est les autres. C'est juste, euh, on n'en sait pas plus, On sait on, sur les réservations, on sait qu'elles sont... Celles qui, sont été, celles qui ont été mises de côté et qui sont, qui sont disponibles pour être retirées, et puis après, on compte les autres. Oui, ben là, en l'occurrence, par exemple, il y a cinq réservations à minastirite Il y en a quatre qui sont disponibles, donc elles sont à retirer. Il faudrait prendre rendez-vous. Et il y a la dernière qui est encore en prêt. En fait, le document est encore en prêt, donc il est en attente de traitement visiblement. On est preneur d'un autre, autre libellé plus, plus explicite, enfin, si vous avez. Hein. Pour, pour, pour vous aider, tout en haut aussi, en dessous de planifier un retrait, vous avez un lien pour euh, voir toute la liste des réservations. Et pour, euh, si vous avez un doute, un petit lien, hein, juste ici, voilà. Donc, euh, voir, hein, Donc là, on, on voit bien, bien que la constellation du Lynx, pour l'instant, elle n'est pas dispo. c'est ces quatre-là qui pourra venir. Euh, déjà, il peut prendre rendez-vous pour ces quatre-là, peut-être voilà. que… Celui-ci sera rendu entre-temps et s'ajoutera à la liste des documents à récupérer au moment du rendez-vous. Si au niveau du libellé, on remplace juste par « non disponible ah » S'il y a consensus sur un libellé, on le met, il hein, n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y aurait… zéro euh... à mettre de côté, si j'ai bien compris euh, ben, euh... C'est peut-être parlant pour le, pour le bibliothécaire, mais c'est C'est les mêmes libellés qui se voient du côté abonné. Ah d'accord. Il okay. euh, y a une question aussi qui concerne les documents. Enfin, si on prépare les, les, les, les retraits et qu'on met les documents sur la carte de l'usager, il n'y a plus de traces de, du rendez-vous Comment ça se passe euh, alors, le rendez-vous, faudrait le supprimer euh, à ce moment-là, je pense. Parce que euh, il a pris un rendez-vous pour pouvoir récupérer les documents. Donc, que ce soit indiqué, que ce soit géré du côté SIGD, OK, il ne le voit pas. Lui, il a juste l'information que le, que le document vient. Ou alors, j'ai peut-être mal compris la question. En fait, euh, si, tu, si tu veux faire en sorte de gérer plus de personnes… Euh, euh, au moment du rendez-vous, tu, tu peux enregistrer les documents sur, le, sur les cartes le matin avant tous tes rendez-vous de la journée. Ah oui, bah ça ce n'est pas un problème, c'est euh, du côté du logiciel. Du, ouais, mais du coup, est-ce qu'on a toujours trace Est-ce que le, le, le drive conserve l'historique des rendez-vous, etc. quand la réservation n'est plus une réservation C'est-à-dire que là, tu vois plus les documents qui sont à disposition parce qu'ils seraient empruntés bah, Je suppose, je ne sais pas. Euh, je suis désolé euh, bah, j'avoue que là je ne sais pas il faudrait ah, demander là, au, grand, pour, au grand chef pour, pour l'instant on a on n'a pas pris de décision concernant la, la gestion des cartes familles parce que rien ne nous dit que s'il si, euh, y a des cartes liées c'est une même personne qui rendez-vous euh, Le problème voilà. c'est que ouais, excuse-moi euh, pas pour les cartes famille. Hein. Là c'est juste ah. euh, j'ai réservé des documents et euh, tu les as mis sur ma carte avant que j'arrive comme ça, Oui, mais, mais arrives, en même temps te est-ce te qu est qu'on est sûr que la personne va venir Enfin, ça... je sais pas, c'était une question. C'est vrai coup, que là on voit les documents qui sont, euh, enfin les, les, les abonnés oui. qui sont censés venir, mais si peut-être qu'ils auront un, un problème au dernier moment et qu'ils ne pourront pas être présents. Donc, on aura fait le prêt, mais ils n'auront quand même pas récupéré les documents. Donc, il vaut mieux mettre les documents sur les cartes au moment où les gens arrivent. En bah, fait. Au moins, c'est sûr. On est sûr qu'on est raccord. Et de toute façon, le, le rendez-vous, ben, il sera passé de date, il sera annulé. Le, on ne le verra plus ici et puis on ne le verra plus non plus sur la carte du lecteur. Mais au moins, on sera, on sera juste par rapport aux documents pris ou non, empruntés ou non. Alors, il y a d'autres questions sur, euh, est-ce qu'il serait possible de mettre les rendez-vous à J plus 2 ou à J plus 3, euh, selon, euh, pas proposer le lendemain, mais proposer des jours euh, plus éloignés. Que ça soit paramétrable, en fait, la voilà. variable de, ouais. de mise à de rendez-vous. Mais ce qui se passe, c'est que je, me, je posais la question là dans le chat, c'est que euh, comme l'abonné ne peut prendre rendez-vous que pour, dès qu'il a un document disponible, enfin qui est mis de côté, et du coup, je, je voulais savoir... Euh, Savoir un peu ce qui gênait par rapport à ce, ce délai du, du, pour le lendemain. parce que Tant que la, la réservation n'est pas mise de côté, il ne peut pas prendre rendez-vous. Oui, donc c'est que le document, il est sur le site, il est sur ah oui. le, le lieu de retour, le lieu… Et euh, mis de côté. Et mis de côté. Euh... Et il ne pourra prendre rendez-vous que pour une ouverture drive. Donc, euh, il y aurait le document sur place, il serait mis de côté, le drive serait ouvert, il y aurait un créneau disponible, tout ça. Quoi. Voilà, donc on a, en, en théorie, euh, je, je ne comprends pas pour l'instant ce, ce besoin de délai supplémentaire. Et puis en plus, là, par exemple, on est sur la liste des rendez-vous d'aujourd'hui. Donc, le matin, moi, je peux exporter ma liste de documents et euh, aller faire les petits paquets en fonction des gens qui vont venir. Et au moment où ils viennent, on enregistre les prêts. Mais en théorie, les documents sont déjà là. C'est juste pour anticiper qui va vraiment partir dans la journée. Hmm. Les retours de beaucoup de monde, là, c'est juste qu'il leur faut du temps pour, pour rassembler les documents, pour préparer les commandes. Du coup, est-ce que ce délai-là ce délai pourrait pas être paramétrable Non, mais donc, du coup, ce qu'on dit, nous, c'est que ce temps de préparation, il est géré par le fait que le document est mis de côté ou pas. Donc, dans, voilà. tant que dans pas le que c'est Dans le en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'abonné ne pourra prendre rendez-vous qu'une fois que les documents auront été collectés. Est-ce qu'en en fait, c'est parce qu'au euh, niveau euh, de l'organisation, ça prend du temps entre le moment où on a le document, qu'on le considère, euh, enfin qu'on envoie la lettre de réservation au lecteur et, et au moment physiquement, il va venir le chercher. C'est trop court 24 heures à ce moment-là, même si on l'a eu entre les mains. Enfin, on l'a forcément eu entre les mains, puisque… Voilà le document est revenu. La... La lettre de réservation a été envoyée. Alors, euh, il y a une autre question sur euh, est-ce qu'on peut reprendre un autre rendez-vous Comment on fait euh, pour ah ben, les usagers euh, Comme on a fait euh, tout au début, c'est-à-dire que euh, si euh, on a pris un rendez-vous, euh, il est passé, on en reprend un. Il n'y a, a pas de problème par rapport à ça. Attendez, je reviens sur le compte de ma lectrice. Euh, là, pour le moment, euh, elle a euh, un rendez-vous planifié le 3 juin. Euh, si euh, la date est dépassée, elle n'a plus rien et, et elle peut rechoisir un rendez-vous du moment que ses réservations sont disponibles. Enfin, Sont mises de côté. Sont voilà. mises de côté, voilà. Ouais, comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui dit attention disponible, ça veut dire deux choses différentes pour deux publics différents. Alors en fait, <rire> sur, Nanook, sur Nanook, mise de côté est le terme juste, euh, visiblement. Mmh. Euh, c'est mmh. à ce moment-là où la lettre de réservation part et la, la personne est, est avertie. Après, dans les autres SIGD, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est quand le document a, a fait son retour et qu'on l'a dans les mains et qu'on avertit le lecteur. Ouais. Voilà. Donc, mis de côté. Après, il faut aussi, au niveau des délais, avoir une période de rodage. Si vous estimez que vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez augmenter vos plages, de, enfin, de réduire le nombre de personnes et augmenter les plages. Là, la plage, mal. Elle, elle est de 30 minutes. Donc, si vous mettez oui. une personne par 30 minutes, ça fait recevoir deux personnes par heure. Voilà. C'est peut-être plus gérable. Sachant ouais. que les mises de Je côté auraient été faites en confusion. amont. Pardon. Je pense qu'il y a confusion entre faire une réservation, euh, ce qui est l'utilisation euh, habituelle de bokeh et la gestion du SIGB, et de prendre rendez-vous drive. Je pense qu'il y a, enfin, par rapport à une question là, qui, qui vient de passer en disant quand est-ce qu'on est, qu est averti, nous, qu'il y a une demande de réservation, ben, comme aujourd'hui dans, dans vos SIGB, en fait. Donc, euh, si c'est des réservations sur des documents uniquement non disponibles ou des réservations sur des documents disponibles, vous allez avoir les mêmes notifications de réservation euh, qu'auparavant. Et euh, la mise de côté va déclencher le fait que le document est disponible à la réservation. Et à partir de là, effectivement, le, le lecteur va pouvoir dire « Ok, donc j'ai au moins une réservation qui est disponible, je vais planifier mon rendez-vous Drive pour aller le récupérer. Mmh. » voilà. Oui, le lecteur voilà. n'a pas L'outil Drive ne, fait pas de, la, ne prend pas la réservation, en fait. Ce n'est pas un outil de prise de, voilà, le, de le, réservation le, de documents. C'est ça, <rire> le, ça, le, le, euh, le, le, le processus, c'est ça. C'est-à-dire que l'abonné euh, fait une réservation depuis le portail il fait sa réservation. Ensuite, euh, côté bibliothèque, eh ben, le document dans la bibliothèque, les bibliothécaires le mettent de côté. Quand il est mis de côté, l'abonné reçoit un mail pour dire « Vous avez un document mis de côté, euh, vous pouvez prendre rendez-vous pour venir le chercher. Le, » L'abonné le, prend rendez-vous pour au plus tôt le lendemain matin, sachant que le document est déjà de côté. Et après, il vient, vient le chercher. Voilà, il est quand même… Euh, en fait, tant que Léane n'avait pas reçu cette lettre-là, qui lui disait que son document était disponible, elle ne pouvait pas du tout prendre de rendez-vous pour y aller, comme disait Laurent. Là, ça, ça n'apparaît que lorsque les documents sont présents, sont arrivés. Et sur des documents disponibles, pour répondre à une des questions, c'est effectivement quand vous faites vraiment la mise de côté que ça déclenche, est disponible au retrait pour, pour le lecteur. Ouais, la question aussi, c'est -ce si, entre temps, la personne fait une réservation supplémentaire, du coup, on retombe dans le cas de figure, tu disais, non, c'est si le document, entre temps, en plus, est réservé et disponible, il, il, va, il va apparaître comme... Il s'ajoute. Il s'ajoute. Ouais, Là, par exemple, tout à l'heure, euh, je ne sais plus, celui-ci n'était pas disponible. On avait pris rendez-vous que pour Maison Autour du Monde, qui était, voilà, qui était là, qui était mis de côté. Et euh, le grand méchant ours est revenu. Donc, euh, il s'est ajouté à la liste des documents. Il est revenu, il Il est, ouais. il est, voilà, il a il est revenu, il a été mis de côté. Et il s'est ajouté euh, dans la liste des documents à récupérer pour le, le rendez-vous du 3 juin. Donc tous les documents qui vont revenir en fait au fur et à mesure euh, pour cette bibliothèque-là. Euh, Seront, et qui euh, vont être mis de côté et, ouais, excuse moi <rire> <rire> tu sais bien de le redire et qui seront mis de côté seront visibles pour le bibliothécaire voilà. <rire> dans la liste qu'on voit euh, du côté Donc, du drive une question qui concernait les réseaux s'il euh, si y a des réseaux dans lesquels il y a encore des navettes là en ce moment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour, euh, pour retirer tous les documents dans un seul site ben ça, je pense que c'est la stratégie de réservation qui est mise en place du côté oui. du SIGB qui décide ça. Donc, euh, c'est oui. Le, le, les réservations sont toutes euh, rapatriées sur le site drive. Ben, ben voilà, oui. ouais. ben Aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de modification du processus de réservation. Le processus de réservation est toujours le même. C'est-à-dire que si vous avez du prêt entre bibliothèques avec un bibliobus et que l'abonné peut réserver dans votre bibliothèque, elles seront ramenées à la bibliothèque de retrait, quoi. Peu importe. De toute façon, il ne pourra prendre rendez-vous qu'une fois que les documents seront là. Voilà. Et aussi, il y avait cette question là, mais quand, euh, quand est-ce que les bibliothécaires sont, sont, sont prévenus, euh, qu'il y ait une nouvelle réservation à mettre de côté, mais ça, ça, ça ne change Je pas. pas le, le métier, c'est par le SIGB, euh, vous savez, des documentations à, à mettre de côté. Vraiment, le processus de rendez-vous, de drive, ne commence que lorsqu'un document est mis de côté, comme le fonctionnement qui est actuel en physique. en fait. C'est-à-dire qu'on a mis les réservations notées côté, euh, quelle que soit la bibliothèque d'où ces, ces documents viennent. Euh, et après, c'est une fois que ces documents sont sur l'étagère, euh, c'est à partir de là que l'abonné va choisir ben là, comment je vais venir récupérer ce document. Alors, il y a une autre problématique. Il y a certaines bibliothèques qui veulent attendre que toutes les réservations soient disponibles pour pouvoir euh, euh, proposer un rendez-vous. D'accord. Ben là, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça. possible pour l'instant. Ouais. Ouais. Voilà. C'est okay. un, un peu délicat parce que c'est parce que une, une réflexion qu'on a eue. C'est que… Euh, Imaginons que des, euh, des réservations, des documents euh, sont disponibles dans la semaine et que d'autres ne seront disponibles que dans trois semaines parce qu'ils parce qu n'ont pas encore été rendus. -dire que le, pour l'abonné, euh, ça peut être très frustrant de ne pas venir récupérer ces deux documents qui sont disponibles parmi les cinq euh, s'il peut passer euh, cette semaine-là. Il faut les avoir quand même pour lui euh, au plus tôt. Quoi. Ou alors la temporisation, elle se fait au moment de la mise de côté. Il faut attendre que tous les documents soient vraiment physiquement à la bibliothèque pour pouvoir les mettre de côté pour l'emprunteur. Et là, à partir de ce moment-là, il pourra prendre rendez-vous. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des documents qui ne reviennent jamais quand même. Mm -mm. Ou il y a des documents qui reviennent euh, trois mois après. Et parfois, il y a des files d'attente. Donc, si euh, un abonné réserve un document et qu'il est sur le rang 5, euh, et qu'il va falloir peut-être qu'il attende six mois pour l'avoir, parce que c'est quelque chose de demandé, ou il y a du retard et du coup euh, il aura deux documents de euh, côté mais ah, il va, il, ça va passer le délai quoi euh, ouais, ouais, ou très alors on peut, on peut aussi euh, on peut ah. aussi évoquer le, le fonctionnement normal c'est-à-dire que moi en tant qu'abonné euh, en fait euh, si j'ai des réservations je, je passe les prendre quand moi ça m'arrange quand je peux euh, même même hors confinement hors drive donc euh, ça veut dire que ben, là on va dire, euh, en mode Drive, ben je, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais, je vais prendre rendez-vous Drive quand, quand moi, je peux. Il euh, y, y a des questions sur la mise de côté. Je ne sais pas si… Euh, alors, normalement, le Drive, c'est multi IGB, hein, mais il mm -hmm. euh, y a une fonctionnalité, en fait, dans Nanook, euh, et je pense, dans quoi aussi, qui permet, en fait, de mettre des documents de côté euh, pour euh, signaler que la réservation est satisfaite. Donc, euh, mm. Je ne sais pas si on peut… Le montrer. En fait, mettre de côté, c'est ça, c'est dire en fait au lecteur que la réservation est satisfaite. Et euh, le mettre physiquement proche de, du comptoir en fait d'accueil pour euh, pouvoir les, effectivement, les, soit les mettre ouais. dans les sacs de drive, soit les, euh, les donner directement, enfin les prêter directement. Voilà, c'est là qu'on choisit. Et puis aussi, c'est là dans sa, dans la nous mm -hmm. c'est là peut-être qu'on n'a pas montré, c'est que quand on met un document de côté, c'est là qu'on peut choisir d'avertir les abonnés et qui a un modèle de mail. Dans lequel on peut mettre aussi le lien vers la prise de rendez-vous. je veux dire. C'est dans les docs de fusion, en fait, pour ceux voilà. qui, utilisent, qui utilisent la NOOC dans les lettres de réservation, on peut paramétrer. En fait, on me demande si la mise de côté n'est pas automatique. La mise de côté, en fait, c'est simplement… J'ai été chercher mon bouquin dans le rayon, parce qu'il était disponible en rayon, et là, je, je signifie, alors ça dépend du SIGB, hein, je signifie en fait que le document est dispo. Il y a vraiment à aller se déplacer dans le rayon physiquement, aller chercher le document et à acter au niveau du logiciel que, OK, c'est bon, on peut, on peut le mettre à disposition du lecteur. En fait, ça ne change je pas, pas si pour les documents qui étaient en frais et qui sont retournés parce que il y a, dans les SIGB, ils gèrent ça en, en envoyant une lettre de de réservation en disant, euh, bah, votre document vient d'être venu, il est mis de côté, euh, vous pouvez passer le chercher. Donc, ça, c'est le fonctionnement habituel. Après, là où ça change en mode drive, c'est quand on a autorisé la réservation sur les documents disponibles. Et, et là, bah, ça, ça va dépendre peut-être des CGB, de la manière dont c'est géré. Du côté de Nanook, euh, on peut avoir accès à la liste, euh, à la liste des réservations euh, en rayon qui ont été demandées, mais qui sont allées chercher sur les rayons et où à partir de ce tableau, il est possible euh, d'avertir directement euh, l'abonné. Donc, euh, c'est ce qui changeait surtout dans le mode drive, parce que quand le document revient, c'est le, le fonctionnement habituel euh, des réservations. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'on doit forcément passer par euh, la mise de côté bah, En fait, c'est mis de côté mmh. forcément euh, pour mmh. signaler que c'est réservé. C'est ce qui indique au lecteur, c'est ce qui permet d'envoyer la lettre de réservation. Oui, après, elle est automatique ou pas, sur le paramétrage du SIGB, mais voilà. il y a une mise de côté, de toute façon. Ouais. Alors, est-ce que tu peux retourner sur la mise de côté, dans réservation, la mise de côté En fait, ça, c'est les, les documents qui, ont, qui sont disponibles et qu'il faut mettre de côté alors non, alors là en fait, non, voilà. on a réservation en rayon. Ça, c est, c est, ça, ça n'existe que quand on a activé, euh, autorisé la réservation des documents disponibles, et on voit donc tous les documents qu'on doit aller euh, récupérer qui mm -hmm. ont été réservés par les lecteurs, euh, soit en direct, soit via, via le portail, etc. Et à partir de là, on peut. Euh, alors il y a les codes barres. Ouais, il y a la lecture du code barre en haut. Voilà, là on, on peut. Permet de... Et là, ça permet de mettre à disposition, de mettre de côté. Là, quand, si, je scanne, euh, si je scanne le code barre, il m'indique, ah bah oui, mais c'est parce que j'ai un espace devant. Il va bien m'indiquer que le document a été mis de côté par Léane. Et donc, à partir de là, il va être possible d'envoyer une lettre de réservation indiquant que le document est, est prêt à être récupérer. Donc, au niveau de Nanook, il y a plusieurs possibilités. Soit il y, a, il y a des systèmes automatiques le soir, soit vous lancez des lettres de réservation de manière manuelle, soit vous utilisez aussi cette, cette option-là qui permet de, de on peut cocher en fait, les documents et envoyer la lettre de réservation dans la foulée. Et Mais ça, ça marche que pour les, les documents qui étaient disponibles. Les réservations mises de côté, du coup, c'est ceux qui ont déjà été mis de voilà. côté. C'est ça. C'est le je... résultat de cette C'est Le résultat de ça. Oui. C'est ceux que je dois avoir de côté derrière moi, en fait. Enfin, là où vous rangez les, les, les, les réservations, mais en fait, effectivement, par abonné, je peux voir quels sont les documents qui sont bien présents derrière moi et qu'ils doivent venir chercher. Et là, et là, c'est là qu'intervient en fait la prise de rendez-vous du côté du drive où lui il peut dire ben voilà j'ai vu que j'avais un, deux, trois, quatre documents qui sont mis de côté. Donc ben, moi, ça m'arrange de venir samedi prochain. Et c'est via le Drive qu'il va pouvoir choisir ce rendez-vous-là. Est-ce que c'est plus clair en fait, Il n'y a plus de questions, donc je pense que c'est plus clair. <rire> Enfin, plus de questions là-dessus en tout cas. De toute façon, vous avez dans le wiki Bokeh des fiches aussi récapitulatives pour la configuration, la gestion des rendez-vous, du côté des abonnés, du côté des professionnels. Ce webinaire sera en ligne d'ici la fin de la journée aussi, si vous voulez le revoir. Et puis, de toute façon, on est disponible du côté hotline pour répondre à vos questions. Je voudrais apporter une petite précision commerciale. Donc, je suis Yann Bernard, ingénieur commercial chez AFI, euh, par rapport à combien ça coûte. Hein, on va sûrement poser la question. Donc ce qui a été décidé euh, lundi, c'est que ce module de prise de rendez-vous sera mis à disposition gratuitement euh, pour tous les clients AFI jusqu'à la fin du mois d'août. A l'origine, on devait faire fin du mois de juin, puis bon, on s'est dit euh, le, le, le service risque d'être utile euh, pendant tout l'été. Donc, à l'issue de, ce, de cette période, euh, on va vous proposer bah, soit de conserver le, le module de drive parce que bah, vous souhaitez continuer à fonctionner comme ça malgré une hypothétique réouverture. Euh, si vous souhaitez euh, conserver ce, ce module, euh, bah, en fait, le, la tarification sera la suivante. Euh, donc, pour les bibliothèques euh, solo, on va dire, la, le coût sera de 150 euros par an hein, je parle en hors taxe hein, ça sera juste de la maintenance euh, pour les bibliothèques en réseau en fait jusqu'à trois bibliothèques qui utilisent le drive ça sera 150 euros par an au delà ça sera 300 euros par an voilà donc euh, c'est donc vrai qu'à l'issue de cette période là hein, donc aux alentours de, de, de fin du mois d'août hein, euh, ben en fait on, on vous demandera à chacune de, de, de savoir si vous souhaitez conserver le fonctionnement drive ou pas Ouais, et on a laissé, en substance, on a laissé donc euh, ce temps pour que vous ayez vraiment toute l'attitude à mesurer la pertinence de l'outil et à pouvoir faire des tests. C'était un petit peu, c'était un petit peu, en sortie de confinement, c'était un petit peu rude de vous, euh, vous asséner la date butoir du, du 30 juin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré euh, lâcher un petit peu, euh, étendre la durée jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au 1er septembre. Et on sait en plus que beaucoup de bibliothèques risquent de devoir fonctionner en mode drive cet été. On va être un petit peu forcés, pour pas, bah, donc pas forcément les conditions de réouvrir. Donc c'est vrai que pour nous, c'était important de vous accompagner. Donc voilà, c'est vrai qu'on espère qu'au mois de septembre, les bibliothèques réouvriront de façon normale et que le drive sera finalement qu'une option de fonctionnement hein, que, vous, que vous déciderez ou pas de, de conserver. Alors, il faudrait que je mette le, le lien vers le questionnaire. Je ne l'ai pas sous la main. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Euh, alors normalement, c'est dans le mail, mais je vais le retrouver. Hop. Euh, attends. Je ne euh, retrouve plus. Si, moi je l'ai, mais c'est ah. euh, du coup Bokeh. Hein. Ce sera plutôt questionnaire Bokeh. Envoyez à tout le monde. Voilà, le lien vers le questionnaire. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez des précisions, euh, n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Oui, ou, ou en hotline, suivant, ouais. suivant le type de questions. Ben, si c'est bon pour tout le monde, s'il n'y a plus de questions, on va terminer. Ben merci alors, à, oui, ah, si si. Euh, comment faire apparaître le Drive dans Bokeh Accès Pro gestionnaire de contenu alors c'est peut-être juste l'activation c'est ça du Drive c'est euh, dans les variables en fait c'est une variable ouais peut-être je... montrer la cookie euh... je vais oui. oui. le retrouver la... donc en, en fait il suffit de taper Drive dans le filtre des variables et c'est celle qui s'appelle « Activer la prise de rendez-vous pour récupérer des réservations. » Il faut aller euh, cocher « Activer ». Voilà, il y a quand même beaucoup de bravo et de merci à l'équipe euh, <rire> pour le travail accompli. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.